Est, euh, euh, en ce qui concerne la phase de préparation, les points à améliorer c'est essentiellement euh, euh, informer les professionnels suffisamment à l'avance pour qu'ils aient cette approche réflexive sur les métiers et sur les référenciers euh, sur les métiers qui vont proposer, sur la validation des compétences. Autre chose qu'ils ont demandé à améliorer, c'est le fait d'être euh, tenu à jour les différents ateliers par l'état d'avancement parce que souvent c'est pas les mêmes professionnels qui assistent aux différents ateliers. Autre chose, il faut qu'il y ait un engagement et implication effective de tous les acteurs. Une chose que nous avons peut-être oublié au niveau de cette réforme, c'est l'implication des étudiants et des parents, en plus des professionnels et des enseignants. C'est-à-dire, il fallait peut-être partir d'une enquête ou d'une étude où tous les acteurs étaient euh, impliqués. Ça en ce qui concerne la phase euh, préparation. Pour les outils, chose, c'est essentiellement l'utilisation de l'outil Excel qui n'a pas été du tout facile pour nous. Mais je pense qu'au euh, niveau de, de la méditation, il fallait utiliser l'outil World et donc ça nous a fallu énormément. Donc il faut revoir cet outil. Par contre, le point positif, c'est que ces outils, c'était une activité de cadrage pour nous. Autre chose, c'est euh, travailler sur d'autres référentiels. Un référentiel spécial, c'est qui est adapté au métier demandé par les entreprises tunisiennes impliquer les PME et les et BMI les niveau bah, des futurs recruteurs et pas uniquement se limiter aux grandes entreprises, et impliquer les fédérations et les chambres syndicales. Au niveau de la communication, il fallait peut-être aussi travailler sur un outil euh, collaboratif de communication entre professionnels et euh, enseignants. Pour la phase d'implémentation maintenant, euh, surtout pour le marketing digital, si vraiment nous voulons réussir ce nouveau parcours, il faut de la formation technique et pédagogique des enseignants. La formation pédagogique, c'est pour tous les parcours. Moi, je dirais pourquoi Parce qu'il faut qu'on intègre cette approche de pédagogie active à l'échelle nationale et au niveau des réseaux. Pour tout ce qui est technique, maintenant, nouveau, il nous faut des formations sinon, elle a personnellement, vous me donnez un cours de marketing digital ne pas l'enseigner si ne dispose pas d'une formation adéquate. On a proposé également un laboratoire, un laboratoire pédagogique d'action commerciale, là où les professionnels, hein, ils ont beaucoup insisté sur les techniques de communication, les techniques de prise de parole. Les, la communication, c'est transversal, que ce soit en marketing, en vente, ouais, elle a partout, hein. Qu'est-ce que nous avons préconisé également voilà. Et la partie stage. La partie stage. La partie stage. Euh, non, non. Avant de passer au stage, on a dit qu'il vaut mieux. Et ça, c'est une partie qui intéresse le réseau. Euh, l'enseignant est ici. Maintenant, l'enseignant. il est plein de volonté. Il a un objectif de bonne cause. Il a un objectif de promotion de grade. Ça, on le sait. Il s'applique. À ah, malheureux, on ne peut pas, pour la pérennité des projets, euh, se baser ponctuelle des enseignants. Hein? Donc on a proposé la création d'un comité pédagogique qui lui, aura la tâche ou la charge de faire toutes les tâches que vous avez préconisées. Le suivi euh, euh, des, des plans d'études avec les responsables de parcours. Alors, à ce moment-là, je en parle elle a fait pour faire une à Chaque parcours on aura un responsable qui fait le suivi. Le chef de département, Ild, chapeaute le tout. Autre chose, c'est par rapport au stage. Par rapport au stage, nous, par rapport, par exemple, à la co-construction, le point fort de la co-construction c'est l'expérience interne, c'est le livret stagiaire, qui regroupe le référentiel activité et le référentiel tâche. Chose qui n'existe pas au niveau des parcours non co-construits, hein, qui ne portent pas le label co-construit. Il y a des galèges qu'on a proposé d'élaborer, justement, qui regroupe ces référentiels tâches et activités déclinés du référentiel compétences. Dernier élément, comme l'a dit madame Cotte, c'est le fait de trouver un mécanisme qui permet aux enseignants de faire des stages, mais un mécanisme qui